Retour de course, idale, retour de course, retour de course, Coucou mes choubidou, j'ai chaud, j'ai chaud, Je vous dis pas, j'ai attaché mes cheveux, là, on vous ne vous pas, mais c'est franchement, mon dieu. Franchement. Il fait 34, 35, 36, 37 j'en sais rien combien il fait. Chez moi ça va, il fait 30, je ne vais pas me plaindre parce que je vous assure que l'année dernière il était 37. Bien, alors, je vous montre ce que j'ai acheté, ok tout d'abord, j'étais à Lidl, j'ai acheté ceci, un euh, petit magazine, très sympa. Enfin, je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. Non, je l'ai pris. <rire> euh, ceci, 1,30€. C'est des croissants. Franchement, ils sont trop bons, je les aime beaucoup. 1,30€. Euh, parce que je ne vous dis pas, euh, voilà, je suis à la maison, je vais rester à la maison, euh, je, vais, je suis arrêtée. Parce qu'il faut que je me repose, euh, je suis très fatiguée. Euh, en plus, avec cette chaleur, c'est pas possible. Comme j'ai des médicaments à prendre, euh, ben, il faut, voilà. Donc, euh, je reste à la maison, tranquille. J'ai fait les courses, là, pour être tranquille. Des petits pains au chocolat. Alors, l'équilibrage alimentaire, je vais essayer, mais franchement, je vais plutôt me faire plaisir. Je ne vous cache pas, tant pis, je le ferai après. Euh, ré mais vous voyez, je suis trempée, trempée, trempée, trempée. Rééquilibrage alimentaire. Je ne suis pas du tout maquillée, mais absolument pas, mais ça se voit grave. Euh, ceci, je vais le mettre au congélateur, ce sont des chambons fumés gorgonzola, j'aime beaucoup gorgonzola, je ne sais pas ce que ça va donner dans, comme ça, j'ai payé 2,35, je vais aller le mettre au congélateur, ça, je l'ai acheté à Lidl, c'est une petite pelle, mais parce que j'en ai marre, 2,99, mais en fait, la pelle, elle est très bien, parce que, c'est pas une pelle, vous euh, euh, voyez, voilà, ça va prendre les poils, et ça, c'est top, euh, ceci, Miss Gazelle, ma chérie d'amour adorée, je vais essayer, je ne sais pas ce elle va, si elle va aimer ou pas parce que madame est très délicate. Parce que en fait je l'ai un peu élevée, euh, un peu trop délicate. quoi Comme si c'était ma fille, hein, mais c'est exagéré. Donc du coup, bah, je vais essayer ça, on verra bien. Parce que ça se trouve, elle aimera. Hein. Euh, des petites tomates j'ai payé ça 1 euro. Des compotes, 69 centimes. Parce que franchement, il euh, y a pas bah, aux bricot. pas brico Comme ceci. Souvent, je fais des courses, mais je ne montre pas ce que j'achète. Parce... Petit coucou à... Il <rire> n'y a que toi qui le sauras, ma chérie d'amour. Petit coucou à la petite souris, la petite sauteuse à Magali the Mouse. Elle est géniale, allez voir, elle vous donne des super conseils. Magali the Mouse, elle est vraiment top. Mais franchement, j'ai une tronche de cake. Mais quand je vous dis que j'ai une tronche de cake, ça fait peur. Mais j'ai tellement chaud, je suis trempée. Mais vous vous rendez compte que je suis trempée C'est là qu'on voit qu'on a vieilli. Hein. Bah ouais, hein, franchement... Hein. Regardez, elle vient elle, la petite choupinette. Bonjour, mon chouchou. Hop, là, voilà. Alors, donc, si, je ne vais pas vous dire c'est pourquoi, mais honnêtement, allez sur la chaîne de Magalise The Mouse, vous allez dans les commentaires, et vous lui demandez, vous lui dites, Sybille m'a dit qu'il y avait un super produit, à quoi il sert Mixa bébé, à quoi ça sert vous lui demandez, elle vous le dira. Moi, je ne le dis pas. Wally voilà mais en tout cas, c'est de l'or en barre. pris ceci, du vinaigre, crème de vinaigre balsamique. Alors, l'autre fois, j'ai acheté 4,50 euros hier, la crème de balsamique normale à Auchan, mais j'irai plus. Hein. Et là, euh, Italiano, la marque euh, à la myrtille. Et franchement, je suis sûre que c'est une tuerie. Moi, j'ai l'habitude de prendre à la mangue. Euh, ceci, 1,49 euros, c'est du Lerdamer, non, du masdame, mais fondant. Je me dis, ça doit... C'est un j'ai encore été chez un pied. Et, pour finir, le clou du spectacle, le number one du number one. C'est pour ça que je suis sortie, parce que je ne vais, vais pas sortir, je vous assure. Euh, voilà, beaux. je vous les recommande à 100 000%. beaux quand vous n'avez pas envie de faire la cuisine, c'est sûr que... Moi, j'en ai pour 14 euros les trois. Hein. Voilà, mais franchement... Euh... Alors, j'ai ce... salade bol que je mets au frais, blé, lentilles, satsika, concombre, feta... Euh... Alors, regardez le saladier, comme il est beau, il est bleu. Là, vous avez le saladier, beau, salade bol. Ah, mais là, c'est salade garden, je me suis trompée. Ah, au poulet, mais c'est une pure tuerie, ça. Regardez la grosse cuillère, mais c'est une pure tuerie. J'adore, j'adore, j'adore. Euh, dedans, il y a... j'ai pas mes lunettes, mais dedans, il y a du poulet, il y a de la mousse à l'avocat, du chou rouge. Et et si vous voyez, tant mieux, je ne vois pas. On dirait qu'il y a à l'orange, mais non, ce pas à l'orange. Euh, voilà, et du maïs. Bon, c'est super bon, c'est une tuerie. Et celui-là, ben, je me suis pas un peu fait avoir, je me suis trompée, mais ce n'est pas grave. C'est Sodebo Salade Garden Italienne Jambon Speck. Voilà, ben, en fait, les trois, j'en ai eu pour 14 euros. Voilà mes choubidous, sur ce, je suis, mais je ne vous cache pas, trempée. Il fait au moins 40, mais au moins, enfin, je ne sais pas combien il fait. Ben, je ne peux pas vous montrer, mais il fait au moins... Chez moi, il fait 30, donc ça va. Chez moi, quand je suis rentrée, il faisait bon, il fait 30, il fait 29. Mais il faisait bon chez moi, je vous jure, c'est un truc de malade. Hein. Avec ces rideaux que j'ai achetés chez Babou, c'est une tuerie. Et, et du coup, c'est des rideaux tout simples, hein, mais franchement, euh, c'est génial. Et du, coup, euh, et du coup, là, je suis trempée. Trempée, trempée, trempée, trempée. Et du coup, voilà. Ben. Moi, je ne sors pas de la semaine. Parce qu'il fait trop, trop chaud, trop, trop chaud. Donc j'ai fait des petites courses. Ce soir, j'ai mangé. La truite fumée que j'ai commandée, il y a un petit site qui de Paris, la Belle Vie, qui est très très bien, qui peut vous livrer. Et franchement, ce n'est pas plus cher qu'ailleurs, quoi. Sauf que vous n'avez pas des marques à 69 centimes, mais vous avez un truc à 1,30€, 1,40€, des compotes. Voilà les prix normaux, quoi. Même moins cher qu'au champ. Parce que moi, j'ai commandé les petites soupes euh, gourmets à la belle vie. J'ai payé 2,40€ et ça vaut 2,80€ ailleurs. Alors, donc euh, franchement, euh, voilà. Et là, je vais lui essayer ce petit truc ce soir, au poisson blanc. On va bien voir. Hein. Bon, sur ce, Ouh. je m'en vais. Pas maquillée. Alors là, c'est du vrai, hein. du vrai de vrai. Hein. Oh là là, mon dieu, mon dieu, je suis trempée, trempée, trempée, J'ai les cheveux archi trempés. Si, je vais vous montrer un petit truc. Hein. Euh, vite fait, de chez Action. c'est pour Ivy, pas pour moi. Je lui mette un petit bac d'eau et puis je lui mette les petites boules comme ça pour jouer dedans. Oui, je sais. Allô Oui, oui. Non, je sais. Oui, oui, Sybille, elle est complètement... Voilà, mais je m'en fous, j'assume. Hum. Regardez, il fait super chaud dehors. D'habitude, il fait 37 chez moi, 38. Enfin, il fait chaud comme ça. Mais parce que j'ai changé les rideaux. Eh bien là, mon eau, elle est fraîche. Et je suis partie depuis 4 heures. Voilà, bye, si ma vidéo vous a plu, faites ce que vous voulez, si elle ne vous plaît pas, faites ce que vous voulez, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés, mon dieu, qu'est-ce que je fais peur, en plus, vous avez vu, j'ai pas de sourcils. ça, j'ai expliqué pourquoi, voilà, voilà, bye, bye, ciao, je fais peur, je fais peur, je fais peur, comme ça, c'est...